Vous en avez marre de payer votre forfait car cela vous coûte trop cher mais vous voulez quand même garder contact avec vos amis les plus lointains Téléchargez des réseaux sociaux comme Skype, Snapchat et Instagram. Ceci vous permettra de parler et envoyer des photos avec vos amis les plus lointains. Par exemple, Théo est parti étudier aux états unis Par contre, ses parents eux sont restés en France. Il n'a pas assez d'argent pour payer son forfait et économise pour ses études. Mais grâce à Skype, il peut les appeler, comme chaque soir, en appel vidéo. Les réseaux sociaux permettent de contacter et envoyer des photos à vos proches même s'ils habitent dans un autre pays, ceci sans payer d'argent. C'est comme si vous étiez proche.